quelques nouveautés, surtout au niveau de l'administration, la répl les réplications logiques et physiques, le sharding, euh, quelques nouveautés au, au niveau du de de euh, de développement de la syntaxe SQL, au niveau de la supervision et des performances également. Donc au niveau de l'administration, euh, ce qui change, c'est surtout au niveau de la sécurité. Aujourd'hui, l'authentification dans la version 14, le password d'encryption est maintenant par défaut à Scrumshot 256. Ça fait maintenant, depuis la version 10, que le Scrumshot 256 est fortement préconisé quand on, arrive, on est déjà arrivé aux limites du MD5. Donc maintenant, c'est l'utilisation par défaut pour la version 14. Aujourd'hui, il y a trois nouveaux rôles prédéfinis. donc Il y a PG Read, PG Write, All Data, euh, PG Data également. Le premier, c'est euh, surtout pour donner des droits euh, à des utilisateurs pour des dumps euh, utiles dans ces cas-là. Et le troisième, c'est surtout pour de l'industrialisation. Euh, c'est un, euh, un alias qui vous permet d'avoir le honneur le, le, le de la base de données. Donc, au niveau du, du GUC, euh, vous, avez, euh, vous avez un nouveau paramètre qui est idle session timeout, qui euh, fait essentiellement la même chose que idle une transaction session timeout, euh, mais euh, qui est pour uniquement les, ses, les sessions idle. Euh, la restore commande aujourd'hui euh, n'était pas, euh, pas euh, modifiable à chose, c'est-à-dire qu'il fallait toujours redémarrer la. L'instance, c'est surtout utile pour les instances secondaires lorsque vous avez un problème de restauration ou vous avez oublié un petit, un petit truc. Merci. Alors il y a aussi un nouveau paramètre qui s'appelle le client connection check interval euh, qui euh, permet en fait au serveur PostgreSQL de, euh, de checker à intervalles réguliers si la connexion est toujours vivante. Et euh, si ce n'est pas le cas, du coup il peut euh, il peut arrêter une requête, euh, une requête en cours, ce qui est quand même pratique si pour des très longues requêtes, euh, pour ne pas qu'elles soient exécutées pour rien. Donc le kernel, lui, il va détecter que la connexion est morte grâce au TCP Keep Alive, en général, et, euh, et le serveur PostgreSQL grâce euh, à un check régulier du socket réseau. Donc ça, pour l'instant ça ne marche que sur Linux. Alors Quelques nouveautés sinon sur le partitionnement, euh, notamment le, la commande réindex qui, euh, qui va être possible d'exécuter de, sur la table parente et euh, qui va réindexer toutes les partitions euh, séquentiellement une par une. Donc ça marche en mode multi cest c'est-à-dire qu'il y aura une transaction par partition globalement, ce qui va permettre d'éviter de, euh, de se retrouver avec tout, euh, tous les index, euh, enfin beaucoup d'index invalides en cas de problème. Et euh, ça marche aussi avec la clause concurrently. Donc ça, concurrently, ça permet de, euh, de réindexer sans bloquer les lectures et les écritures sur la table. Alors sinon, quelques ajouts divers. La compression des données en LZ4. Jusqu'ici, euh, le mécanisme Toast permet de, euh, qui permet de stocker en fait des, des lignes qui vont, être, qui vont dépasser 2 kilooctets, soit en, en les plaçant sur une, dans un autre fichier, euh, soit en les compressant, soit en faisant les deux et l'algorithme de compression avec avait jusqu'ici c'était PGLZ, qui est une, une petite variante de, de la Zlib Maintenant on a aussi le, le choix de euh, configurer LZ4 euh, L'avantage de LZ4 c'est qu'il est beaucoup plus rapide en termes de vitesse de compression et de décompression Le, le taux de compression est comparable c'est un peu moins bon dans certains cas, ça va dépendre de la nature de vos données mais globalement, euh, ça va être, dans la très grande majorité des cas, c'est plus intéressant que PGLZ. PGLZ reste le défaut, euh, mais euh, si vous avez des, voilà, des données euh, qui, qui sont euh, compressibles, et ça vaut le coup de tester avec LZ4, ce sera sûrement beaucoup plus rapide pour les insertions et les lectures sur la table. Donc C'est configurable soit globalement, avec Default Toast Compression ou euh, colonne par colonne, table par table. Euh, et puis une nouvelle option pour PGDump qui s'appelle No Toast Compression qui permet de ne pas exporter euh, ces options de de compression pour que le, le dump soit soit utilisable partout. alors Je vais repasser la main à Robert. Au niveau de la Merci. Au niveau de la réplication, euh au niveau de la réplication, il y, a deux, il, y a, il y a la réplication physique et logique, il y a eu quelques changements à ce niveau-là. Euh, au niveau de la réplication physique, on a eu une amélioration de PG Rewind qui maintenant euh, euh, peut être utilisée à partir d'une instance secondaire. Donc euh, ça vous permettra de limiter l'impact sur vos sur vos instances primaires. Euh, C'est assez utile au niveau, si vous avez des euh, des secondaires qui sont éloignés géographiquement. Euh, après, vous avez au niveau de la libpq, donc là c'est vraiment au, au niveau de la librairie d'accès à la base de données de, ou à, aux bases de données avec libpq. Euh, vous avez maintenant des nouvelles options pour le paramètre target session attribute. Donc vous avez read-only, primary standby, préfère standby. Ça va vous permettre en fait de pouvoir vous préférer une, euh, un serveur lors de votre connexion c'est à dire que euh, dans la libpq, il est possible de que vous, vous pouvez euh, pouvez vous euh, pouvez paramétrer votre connexion avec plusieurs plusieurs serveurs et euh, à ce moment là avec le target session attribute, lorsque vous allez le, le mettre vous allez pouvoir dire bah, écoute lorsque tu vas te connecter tu vas je vais pouvoir préférer soit me connecter sur un primaire un stand-by ou sur une euh, sur une euh, sur une instance qui est en read-only. Au niveau de la réplication logique, il euh, y a eu beaucoup de d'améliorations au niveau de, de la réplication logique. Donc, ce qui était fait avant, c'est-à-dire que lorsqu'il y avait une, énorme, une, une très grosse transaction et un commit après, euh, tout était euh, envoyé en un seul bloc euh, sur, le, sur la stand-by. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est qu'en fait, la, y a, si le mode streaming est à est activé euh, on va pouvoir euh, euh, envoyer au fil de l'eau toutes les euh, au fil de l'eau les euh, les blocs d'instruction de, de la transaction avant d'avoir reçu le commit donc ça permet d'éviter de d'envoyer tout d'un coup euh, ou de créer d'énormes fichiers euh, des informations supplémentaires au niveau de, de l'erreur columns are missing euh, de l'erreur au columns are missing et euh, aussi on a, il y a l'ajout de la syntaxe, euh, on peut ajouter ou dropper des publications, euh, euh, on peut ajouter euh, des publications ou dropper des publications sur description. Alors, le sharding, donc en fait il y a une petite nouveauté qui, qui va permettre euh, de commencer à implémenter une solution minimale de sharding. Euh, en fait il va être possible de euh, partitionner une table, de placer chaque partition sur un serveur distant avec l'API Foreign Data Whopper et euh, un select sur la table parente sera euh, découpé en autant de selects qu'il y a de partitions et qui seront exécutés sur les, les serveurs distants. Alors la petite nouveauté euh, en version 14 c'est que les foreign Scan ils se feront de manière asynchrone. Et du coup ça commence à être performant et assez intéressant de faire ça. Donc là pour certains cas, des grosses requêtes analytiques par exemple. Voilà, maintenant pour avoir une vraie solution de sharding, il y a encore du, du travail. Florent euh, Jardin a une conférence cet après-midi, il reviendra sur cet aspect euh, en, en comparaison avec euh, l'extension Citus. Donc je passe rapidement là-dessus. Après au, au niveau du développement et de la syntaxe, il y a deux grosses nouvelles. Ces euh, nouveautés, c'est surtout la manipulation du type JSON B. Donc avant, euh, vous savez, il y avait les euh, petites flèches, euh, tirer-flèche -tire pour accéder à la valeur. Maintenant, c'est plutôt sous forme de style de tableau, donc un peu plus normé par rapport aux autres euh, langages de programmation. Euh, voilà, il n'y a pas grand-chose à dire à part ça, mais c'est un peu plus clair et c'est un peu plus facile à manipuler. Après, il y a une nouvelle fonction d'admin qui est bin qui, qui est assez bien, c'est-à-dire que ça vous permet de créer des, euh, euh, ça vous de créer, euh, des intervalles à partir d'une date sur toute une journée. Par exemple, là, on voit qu'on peut créer des intervalles toutes les 1h30, toutes, on aurait pu faire toutes les 15 minutes, par exemple. Pour toute une journée et récupérer des, euh, des calculs sur, euh, sur, bah, sur toute une journée par rapport à une sonde ou une somme, etc. C'est très utile quand on. En fait, ça vous permet de faciliter vos, vos calculs. Donc, bin, Voilà. Et après, je laisse la parole à Frédéric. Alors, quelques nouveautés euh, sur la supervision avec un, quelques nouvelles vues et, et nouveaux compteurs sur des vues déjà existantes. Pgstat Wall, qui une toute nouvelle vue en version 14 qui regroupe un certain nombre de, de compteurs par rapport aux journaux de transaction. Euh, donc combien de, de journaux a été créé euh, Combien de temps ça a pris pour les écrire, pour les synchroniser sur disque Voilà, donc très, très utile pour comprendre les problèmes de performance liés aux journaux de transaction. Euh, PGStatStatements, c'est une extension qui existe depuis longtemps, qui permet de de collecter des compteurs par rapport aux requêtes euh, donc les, les requêtes les plus fréquentes sur une base de données. Alors De, nouveaux, euh, de nouvelles requêtes sont tracées alors que ça n'était pas le cas avant. Une nouvelle colonne top level qui indique si une fonction est exécutée directement ou euh, via une autre fonction. Et une nouvelle vue euh, pgstat info qui elle va permettre de euh, de connaître la date de réinitialisation des compteurs et de connaître le nom de, de purge de la table, ce qui va permettre de, de mieux paramétrer cette extension pour éviter des, des problèmes de performance. Pour PGstat Database, qui est aussi une extension qui existe depuis un certain une vue qui existe depuis longtemps, euh, il y a de nouveaux compteurs. Session Time qui va être le temps global cumulé de, de toutes les sessions sur une base. Active Time, même chose pour les, les sessions actives. Et pareil, d'autres compteurs euh, du même genre. Euh, session Abandon, ça va être pour les, les, les problèmes de connexion. Euh, session Fatal, les, les backends qui ont été tués par euh, un OOM Killer par exemple ou autre chose. Voilà, donc tous ces nouveaux compteurs qui vont être très intéressants pour comprendre si on a des problèmes réseau, des problèmes de connexion, s'il faut mettre en place un pooler de connexion. Voilà. Euh, donc un, le Query ID, on parlait de Statements tout à l'heure. Euh, PGStatStatements implémentait un, un calcul d'identifiant unique sur 64 bits qui maintenant est, euh, a été déplacé dans le cœur de PostgreSQL et qui est disponible ailleurs, dans PGStatActivity, dans les traces, dans le Explain. Donc ça permet de justement de croiser les, les, différentes, euh, euh, les, les différentes requêtes qui apparaissent dans ces différentes vues. Dans PGLox. Euh, donc ça c'est très utile pour euh, comprendre les problèmes de contention. On sait maintenant à partir de quand un verrou a été. Enfin, euh, depuis combien de temps un back-end attend un verrou. Ce n'était pas le cas avant. Alors Il reste deux minutes, donc je vais essayer d'aller très très vite sur les dernières slides. Donc, niveau performance, deux, deux nouveautés principales. Euh, une sur les index bêterie. Euh, qui, euh, qui vont beaucoup moins se fragmenter en V14, globalement. Euh, il va y avoir une sorte de vacuum préventif à, à certains moments, euh, avant qu'une qu page d'index euh, ne se split. Il va y avoir un, un nettoyage des doublons pour justement éviter, euh, éviter ce page split. Et en gros, les, dans bon nombre de cas, vos index seront moins fragmentés. Il y a aussi euh, plein d'autres optimisations sur les autres types d'index, mais on voilà, n'a on pas le temps de, de détailler. Et enfin, dernière euh, grosse euh, nouveauté en termes de performance, Alors ça va être sur le nombre de connexions euh, possibles sur votre instance. Euh, Jusqu'ici on, on évitait de dépasser 500 000 connexions, maintenant le en fait, le, le coût des connexions idle euh, a été fortement réduit euh, grâce à une optimisation de Andrés Freund et euh, ce n'est plus tellement un problème d'avoir euh, 2000 connexions idle sur votre instance. Ça l'était jusqu'ici. Voilà, il reste euh, 5-10 minutes pour, pour des questions. On est allé assez vite sur un, pas mal de sujets parce qu'il y a quand même beaucoup. Oui. Tu, tu as parlé du partitionnement assez vite, euh, enfin sur deux, avec deux aspects. Euh, moi, j'attendais euh, le partitionnement automatique. Euh, ça a été abandonné dans la. Alors. Dans les choix de, de cette enfin pour cette, la sortie de cette version. Le partitionnement déclaratif depuis la, la V10. Euh, ouais. Partitionnement automatique... Ah, c'est pas être obligé de créer les partitions à l'avance euh, D'accord. Alors ça, ça se fait effectivement toujours via une extension qui s'appelle pgpartman de mémoire, mais pas, effectivement c'est pas encore intégré au cœur de PostgresQL. C'était okay. envisagé dans la 14, mais ce pas sorti euh, pas, Non, pas à ma connaissance. Des questions dans le chat, peut-être dans le. Je vais reposer une question d'ordre général. Euh, tu n'as pas du tout abordé les, les informations sur le, le, le parallélisme. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été nouveautées de ce côté-là Alors sur le parallélisme, ça va être plutôt ce que j'ai présenté tout à l'heure avec la solution de sharding minimal. Euh, donc notamment l'exécution le, des nœuds foreign scan de manière asynchrone en fait plutôt au niveau du nœud happen au-dessus c'est plutôt l'agrégation en fait de de l'exécution de ces nœuds qui va se faire de manière asynchrone et, et parallèle c'est à dire que euh, euh, le, le, euh, enfin tout, toutes les partitions vont être interrogées à peu près en même temps et ensuite cette agrégation va, avant se faisait de manière séquentielle, maintenant elle se fait de manière parallèle, en gros. Donc ça, ça devient performant, cette solution. Ah Oui, après ça ressemble à une solution de MapReduce. Mais bon. Alors il reste encore peut-être quelques minutes pour des questions Bonjour. Euh, la, la compression que tu as parlé tout à l'heure, LZ4, a, peut être utilisée aussi euh, avec euh, le, le format directory Alors, ce n'est pas la compression utilisée par PGDump c'est la compression utilisée par le mécanisme appelé Toast. Ah, euh, je sais pas, si y a, je, je crois qu'il y avait aussi des, des projets pour euh, ajouter des algorithmes de compression euh, pour pg-dump. Euh, après par contre les, comment dire, les, les données qui sont compressées dans, dans les tables via le mécanisme toast, euh, lui de toute façon euh, ça ne ça va pas changer dans le, dans le dump. Okay. Bonjour. Oui. Alors, parmi toutes les, toutes les nouveautés que vous nous avez présentées, s'il y en avait une euh, qui devrait nous pousser à monter à la 14, ça serait laquelle Et pourquoi, vous diriez, la 14, elle vaut vraiment le coup Parce qu'il y a notamment cette évolution-là. Euh, moi, j'aime bien les deux derniers slides que j'ai présentés sur les performances, Alors, notamment le, pour les, les connexions. Donc, le, le, euh, l'optimisation enfin, de Android Freund qui est quand même vraiment très intéressante parce que ça, peut, ça permet de passer à l'échelle quand même euh, d'avoir beaucoup plus de connexions sur, sur l'instance. Et puis il y a aussi euh, l'optimisation le, euh, pour les index B3 parce que la fragmentation des index c'est quand même problématique avec PostgreSQL. Euh, réindexer, bon, maintenant ça peut se faire de manière... Con, avec Enfin, ça peut se faire de manière non bloquante avec l'option concurrently, certes, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut faire, c'est une tâche de maintenance, si on peut éviter au maximum la fragmentation, c'est quand même génial. Voilà.